Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui je suis sur une intervention, C'est pas des frelons, c'est des guêpes. On est dans un balcon, alors je pense que c'est des guêpes germaniques ou vulgaristes, je vais vous montrer vite fait. Vous voyez ce carton, il y a juste un petit trou dans le coin là, il y a plein de guêpes qui rentrent. Donc, le client est en train de déménager. Bon, vous avez vu le téléphone a sonné, ça arrête pas de sonner. Allez, je vais partir directement pour le combat. Allez, c'est parti. Je vous montre ça. Allez, on va lever tous ces cartons. On va voir qu'est-ce que ça donne. Alors il est scotché. Qu'est-ce qu'il y a du monde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la poudre. Allez, on va traiter et après on, ouvre, on va ouvrir le carton. Alors, vous voyez les dédés, la poudre, n'a rien servi. <tousse> <tousse> Il est juste là. <tousse> Donc, c'était une petite vidéo rapide. Vous avez vu quand même, dans un carton, ça reste dangereux. Le monsieur allait déménager, bouger le carton et avoir des risques de se faire piquer. Heureusement qu'il a vu, le va et vient. Allez, j'espère que ça vous a plu. Laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt avec cette chaleur.